Le solfégiciel permet de masquer la séquence afin de réaliser des exercices d'audition. Ouvrez les options d'affichage et cochez l'option « Cacher la séquence ». Vous pouvez aussi choisir la position du cache pour ne masquer qu'une partie de la mélodie. Il est également possible de mettre et de retirer le cache via le raccourci « C ». La flèche vers la droite vous permettra de dévoiler la séquence mesure par mesure et la flèche vers la gauche de restaurer le masquage de la mesure que vous venez de dévoiler. Dans le cas d'une séquence plus fournie, il peut être nécessaire d'écouter isolément plusieurs parties afin de faciliter l'exercice de dictée. Si vous ne savez plus comment faire, nous vous conseillons de vous référer à la capsule numéro 10 intitulée « Choix de la section et lecture en boucle » you <music>